La Guinée est un pays avec lequel la Loire-Atlantique a eu des échanges, un, un, un échange important, avec beaucoup d'associations engagées, dont, euh, dont les Franc-4, de façon assez forte. C'est un pays qui a une force, forte croissance de, démographique, avec un, un, un besoin euh, de mise en place de structures euh, d'accueil en dehors de l'école, euh, après l'école, avant l'école, et puis aussi d'un travail de formation des, des formateurs. Ce partenariat est un partenariat exemplaire et qui pour moi pourrait apporter un grand plus dans le paysage de l'organisation de la jeunesse en Guinée, notamment dans le secteur de l'animation socio-éducative. Aujourd'hui en Guinée, il y a beaucoup plus d'enfants, il y a très peu de structures d'encadrement et il y a très peu d'animateurs qualifiés. On a euh, quelques infrastructures qui existent, notamment les maisons des jeunes, les, les centres d'éducation de la jeunesse, euh, les, les auberges des jeunes. Mais il se trouve que ces, ces, ces, ces infrastructures ne, ne bénéficient pas d'activités parce qu'il n'y a pas de professionnels en matière d'animation pour aider les jeunes à développer des activités. Donc ce, ce projet pourrait contribuer grandement à, à combler ce vide euh, qui existe dans l'environnement euh, social et politique de la Guinée. Je pense qu aussi que la place des collectivités euh, est extrêmement importante dans la mise en œuvre de, de ce projet, dans la mesure où euh, l'ensemble des activités euh, inscrites au projet vont se dérouler au niveau des euh, collectivités locales. Il va permettre aux collectivités locales d'ouvrir dans leur plan de développement local un, un volet euh, développement de la jeunesse qui va être pris en compte par ces 22-23 jeunes qui vont être formés et qui vont après former près de 600 jeunes. Donc l'ensemble des collectivités guinéennes seront couvertes. Et si ces animateurs euh, euh, euh, ont les compétences et les moyens nécessaires pour agir dans le milieu avec les jeunes, et même avec les adultes dans les domaines à la fois politiques, économiques, sociales et culturels, il est évident qu'ils vont apporter euh, beaucoup de choses dans euh, la vie euh, de notre pays. ce qui va se mettre en place, tant sur le volet éducation euh, à la paix, éducation à la citoyenneté. Vont permettre justement de faire en sorte que le jeune se sente totalement responsable du développement. L'État guinéen, qui il est dans une démarche quand même de développer les pays, parce que la Guinée a quand même a beaucoup de problèmes et a besoin de se développer, il ne il regarde pas seulement les côtés économiques, les côtés commerciaux, mais pour une première fois, il regarde aussi l'éducation des enfants. Dans la logique du gouvernement, dans la logique du ministère et de la logique des Franco aussi, l'éducation, c'est ça qui va apporter le développement des demandes. Le, les Nations Unies pourraient être euh, associés à ce projet à travers le Fonds de consolidation de la paix, qui est un fonds d'appui euh, à, à toute action qui développe euh, la paix et qui permet euh, de renforcer la stabilité sociale et politique. Donc la question de la citoyenneté jeunesse est une question importante euh, dans ce secteur de, de stabilité. Donc, euh, De ce point de vue-là, le projet aura fortement contribué à la consolidation de la paix et puis aussi euh, va contribuer à la construction de la démocratie euh, dans notre pays. Ça peut être euh, une occupation pour les plus grands, c'est-à-dire les jeunes, euh... Qui, qui, non seulement, auront la qualification à encadrer ces tout petits, mais aussi à avoir de l'emploi. Parce que les questions d'emploi dans un pays où euh, 70% de la population a moins de 35 ans, euh, c'est une, euh, une véritable équation euh, au pouvoir public. Ce projet de formation. En Guinée, ça peut apporter beaucoup de choses à nos animateurs ici aussi. Ça permet de voir d'avoir une autre vision de l'animation dans d'autres pays et de partager certaines cultures, ne pas rester cantonné sur nos propres façons de faire. C'est un partenariat positif pour tout le monde, tout le monde a gagné dans, dans ce partenariat. Ce projet est en train de se construire et, euh, et il promet euh, des résultats encourageant et pertinent. Je pense qu'il est, il est important, euh, ce, ce, cet échange, parce qu'il est réellement euh, solidaire. Il est important parce qu'il euh, est co-construit à la fois par les Guéliens et par les Francas. Donc ça c'est très important. Et donc nous avons grand espoir mmh. que le partenariat euh, que nous sommes en train de développer, particulièrement avec les Francas, et les autres acteurs dans le cadre de ce projet, ce partenariat nous permettra vraiment d'atteindre de, de, nos objectifs, les objectifs d'éducation, les objectifs d'insertion sociale, professionnelle des jeunes, les objectifs de consolidation de la paix dans le pays. Euh, ce projet est un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce que... Euh, il est aussi pour nous euh, porteur de sens ici. L'objectif pour nous, c'est euh, de permettre aux différents acteurs d'être autonomes et euh, de partager ensemble, entre leurs expériences pour les uns à Agadir, pour les autres en Guinée, pour les autres au Burundi, ce qu'ils ont déjà mis en place sur les questions d'animation socio-éducative, sur les questions d'éducation. Et nous, finalement, dans une logique d'éducation populaire, qu'on puisse partager collectivement euh, des expériences qui justement permettent de mieux répondre euh, aux enjeux d'éducation pour le 21e siècle.